Dieu nous apprend à ne pas juger un homme d'après sa taille ou son apparence. Les hommes regardent toujours ce genre de détails. Dieu, lui, juge les hommes à leur qualité invisible pour les yeux. La vérité d'un homme est celle cachée dans son cœur. Et toi, tu es un homme comme Dieu les aime, sincère et véritable. Comment puis-je espérer plaire à Dieu si, si je ne suis pas le meilleur Tu voudrais devenir parfait mais tu ne le seras jamais. Il sait que nous ne le sommes pas. Et tout ce qu'il veut, c'est que l'on continue nos efforts. Il faut toujours persévérer. Il faut rester fort. Fort comme le fer. Nous valons tellement plus que ce que nous sommes. Ce que Dieu nous promet, c'est la gloire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Même si nous ne sommes pas parfaits, qu'est-ce que Dieu veut pour toi Il veut que tu trouves une réponse à ces questions qui te font souffrir au fond de toi. Suis-je prêt pour le prochain combat Ai-je les qualités nécessaires pour gagner Lorsque tu pourras répondre oui à ces questions, tu sauras alors que tu as la foi au fond de ton cœur. Il sera donc temps pour toi d'affronter courageusement l'ennemi. La vie est pleine de dangers. Et parfois, tu auras la sensation d'être seul au milieu d'une horde de lions qui veulent tous te dévorer. Qui tournent autour de toi en attendant de t'attaquer. C'est à cet instant, quand tout sera contre toi et que tu seras en plein doute, que tu auras l'impression de ne pas être prêt. C'est là qu'il faudra écouter la voix au fond de ton cœur. Cette petite voix qui te dira, ne crains rien, tu es prêt. Tu es fin prêt pour le combat. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. C'est ça la voix de Dieu. Abandonne toutes tes craintes et tes peurs, parce que lorsque Dieu est à tes côtés, personne ne peut rien contre toi.